Sous nos yeux, dans un univers parallèle, proche, et en même temps si loin, se mêle et se confond une multitude d'informations. Dans ce monde à l'apparence chaotique se déroule une aventure étrange que nous vivons sans se rendre compte des risques et des enjeux. Ici, un seul clic peut changer toute une histoire. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le YouTube Game précédemment, nous retrouvions popcorn qui démarrait leur aventure dans le YouTube Game. Pour commencer, ils durent trouver des abonnés. Et là où tout le monde pensait qu'ils échoueraient, ils réussirent. Mais ce ne fut pas sans peine. Et c'est exactement à ce point précis de l'histoire où nous les quittions. Nos deux stupides protagonistes continuèrent leur aventure YouTube, pour gravir des échelons et gagner en abonnés. Jusqu'au jour où ils durent traverser le district des Tentations, endroit comme son nom l'indique où la tentation est omniprésente. Poursuivi par le gardien de ces lieux, qui n'a qu'un seul but piéger les aventuriers qui s'y égarent. Pour ne pas leur permettre d'accéder à leur compte Google AdSense et de monétiser leur chaîne. La traversée dura des jours et des jours, nos deux personnages n'eurent aucun répit. Ils découvrirent néanmoins un peu plus les possibilités infinies de cet univers. Jusqu'au jugement final, qu'ils réussirent de justesse. Le gardien leur ouvra les portes de leur compte, pour y déposer les revenus générés par la chaîne. Bien sûr bande d'imbéciles, c'est à vous de le remplir c'est un conte. Alors que l'histoire semblait s'améliorer pour nos deux compères. Ils traversèrent le vortex qui devait les ramener sur leur chaîne. Mais le gardien du district de tentations trafiqua le passage et fit atterrir Korn sur une chaîne de pétage de câbles d'urbex. Ce qui effaça au passage sa mémoire définitivement. Korn corne, corne, corne si vous voulez une suite à la web série, en sachant que Corne ne sera plus des nôtres, mettez un pouce bleu. Bisous.